Troisième, fiche d'orthographe numéro 7, dictée. Alinéa. J'ai toujours pensé qu'on savourait mieux les moments les plus banals quand les autres galéraient. Point. Les matins que je préférais étaient ceux où je restais blotti sous ma couette en imaginant mes frères serrés dans un bus aux vitres embuées. Parenthèse Point de suspension. Fermez la parenthèse. Je me gavais de vidéos, virgule, de jeux. Et je lisais des astuces pour donner du volume à mes cheveux plats sur la page du Cosmopolitan. Point. Dès le réveil, j'en prenais plein la vue. Point. À la ligne, nouveau paragraphe, alinéa. Ce jour-là, virgule, j'avais pas mal de boulot avec 27 notifications. « En attente. »« Je les ai fait défiler sur mon smartphone. »« Eric répétait que... »« Dès que ma mère me l'avait offert, la peau de mon index avait perdu quelques millimètres Et mon cerveau, plusieurs neurones point Mon beau-père n'y comprenait décidément rien Point Et il n'avait pas assez d'amis pour se créer un compte. Point. Les miens avaient déjà réagi à mon statut. De points. J'avais 19 mentions j'aime, entre guillemets, et 8 commentaires qui réclamait avec des points d'interrogation à la chaîne, virgule, que j'en dévoile un peu plus, point final, à la ligne à droite, d'après Marie Colo, C-O-L-O-T, C -O -L -O -T, virgule, dans de beaux draps, Point final.